Norme C1500, la protection contre la foudre. Les surtensions induites au moment des orages par effet électromagnétique dans les lignes d'alimentation sont dommageables pour la majorité des appareils électriques, notamment ceux qui possèdent des composants électroniques. Un parafoudre est donc nécessaire pour protéger les installations électriques. Il est obligatoire dans certains cas et certaines régions de France. Deux paramètres permettent de définir cette nécessité. La densité de foudrement, NG, qui concerne le nombre d'impacts foudre par kilomètre carré dans une région durant une année. Le niveau chéronique, NK, qui concerne le nombre de jours d'orage dans une région durant une année. Conjointement, deux niveaux d'importance définissent les zones de recommandation ou d'obligation. Zone jaune sur la carte, AQ1. Niveau NG égal ou inférieur à 2,5. Niveau NK égal ou inférieur à 25. Zone rouge sur la carte. AQ2. Niveau NG supérieur à 25. Niveau NK supérieur à 25. Les cas et zones où le parafoudre au tableau est obligatoire. Lorsque le bâtiment est équipé d'un paratonnerre. Lorsque l'alimentation électrique est entièrement ou partiellement aérienne. Lorsque l'alimentation électrique est enterrée et pour la sécurité des personnes concernées. Exemple, une installation comportant un équipement de médicalisation à domicile. Une installation comportant une alarme incendie, une alarme intrusion, une alarme technique. Les cas et zones où le parafoudre est recommandé, lorsque le bâtiment se trouve à moins de 50 mètres d'un bâtiment avec paratonnerre. Région zone AQ1, analyse des risques pour les personnes et les biens, afin de déterminer la pose éventuelle d'un parafoudre. Le circuit du parafoudre placé à l'origine de l'installation ne doit pas être protégé par DDR, dispositif différentiel à courant résiduel égal ou supérieur à 30 mA. Le parafoudre doit être accompagné de dispositifs de protection contre les surcharges et les courants de court-circuit, disjoncteur. L'intensité nominale du disjoncteur de protection est prescrite par le constructeur du parafoudre. Ce dispositif peut être intégré au parafoudre. C'est pour cette raison que je choisis toujours un parafoudre débrochable auto-protégé. Cela permet de rétablir le courant rapidement en cas de sollicitation du dispositif. Il suffit d'ôter la cassette et de réarmer le disjoncteur général de branchement pour que l'alimentation soit rétablie et pour ensuite rapidement réintroduire une cassette neuve. Quel que soit le type de parafoudre choisi, les liaisons de raccordement à l'installation à protéger ne doivent pas dépasser 50 cm. Branchement à la terre. La section du conducteur de branchement du parafoudre à la barrette de terre du tableau doit être égale ou supérieure à la section du conducteur d'alimentation du tableau. La section du conducteur principal de protection, câble cuivre reliant la barrette de terre du tableau à la barrette de mesure de la terre, doit être égale ou supérieure à 16 mm², de préférence 25 mm². Il est recommandé, lorsqu'un parafoudre est mis en œuvre sur une installation,